Malcolm, peux nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui La, la, la, ré. Merci Malcolm. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note c'est la pour la main gauche avec le deuxième doigt. La. Ok Maintenant, il suffit de répéter trois fois. La, la, la, comme ceci. Maintenant, on va répéter pour cela cinq fois. La, la, la, première fois. La, la, la, deuxième fois. La, la, la, troisième fois. La, la, la, quatrième fois. La, la, la, et cinquième fois. Très bien. Ensuite, la, la, la. Maintenant, la main droite et va jouer sur le Ré comme ceci, avec le deuxième doigt. Cela donne la, la, la, Ré. OK Regardez les enfants. Je saute juste les deux notes. La, après une, deux notes, et Ré est situé là. La, la, la, Ré comme ceci. Si, si. OK Maintenant, on va répéter cinq fois. La, la, la, Ré. Première fois. La, la, la, Ré. Deuxième fois. La, la, la, Ré. Troisième fois. La, la, la, Ré. Quatrième fois. La, La, La, Ré, la dernière fois. C de... Maintenant, avant de terminer ce cours, on va enchaîner les deux mesures que vous avez apprises. Sol, Do, Do, Ré, Do, Si, La, La, La, Ré. Bien Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain